Programme Biden. Mesdames, mademoiselles et messieurs pays, les États-Unis d'Amérique annoncez. Eh bien, yo pral ouvri y'on lot sans traitement pour capable traiter dossier moun qui en attente depuis divers jours. Madame Aniga a assassiné Eric Jean-Baptiste encore selon déclaration divers citoyens qui gagnaient un pile respect pour parti politique RDNP, les que madame n'a choisi présenter terroriste André Michel comme candidat l'Ouest en bas Nan Vivi Mitchell, c'est gros kod code Selon déclaration divers citoyens, nan moment m'a parler ensemble avec ou là, bandi Vitelomio envahi. Genève fait gros dans nan Belè. Moun boulet tan kou chabon. Selon déclaration divers citoyens qui vivent dans la zone, eh bien, nek Genève yo ensemble avec Chala police vin fè des ordres dans le bloc la. Nous prenons permettre quelques images et tant de déclarations citoyens. Moi invitez ou chita, fouko zami pao entre la ou se yon plaisir. Tout tripotais sa yon bon timamite s'en retire et s'amite. Bonjour, bonsoir tout moun qui janouye. Encore une fois, m'abdi ou merci.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 Mais si à chaque fanatique qui te commente, réponse lancée aiguille. Un parti cri crac pour nous voir compte nous gagner. Machine président a passé Vacabo à courir d'Ayel. Pas hésiter à quitter l'élément de réponse par là, dans le commentaire là. Ça fait nous plaisir. En pile en pile. Mesdames, mademoiselles et messieurs, je vous annoncez-vous. Bonne nouvelle pour mon programme Denio. Et bien, frères et sœurs bien aimés. Le gouvernement annonce que le gouvernement a ouvert un lot traitement qui a mission concentrée sur le programme humanitaire. Comme ça, il a été traité de qui en attente depuis divers jours. Et frères et sœurs, bien aimés, nous connaissons dans le pays d'Haïti, il y a des qui approuvent, mais qui ne sont pas capables de voyager. Comme vous s'il vous plaît. Donc, si les gens qui ont fait groupe ont fait pour 6-6 donc, frères et sœurs, actuellement là ou regardé, ticket presque 1000$. dollars, fin fil la se yun, apouve à se deux, voyage à se trois. Ay, ticket a chef, frères et se. Sa yon pè dit dans longue, yon tire nan la chè. Ou pense yon faire zéro non, non, mon cher <tiké> Donc, a là pour prendre tout moun sa yo. Donc, pour pipi si, faut ta 10 000 10000 dollars cash là oui pour ticket seulement fil pour équipe monde puis mais kounya ou a prouvé ou pas de rentrer assez ou pas gen comme ticket à la traque pour la avec en tout cas puis l'autre monde l'agent ticket ou guettan nan mais ou mais jusqu'à présent pour que joine mail confirmation et bien nous mettrait attendre c'est que gouvernement américain a passé pour nous Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, Commissaire muskade frappé, arrivé arrivait, mettait en bas jeune garçon, ça n'a là, soi-disant, qui vient faire passe-pôle, non, miragouane, le Commissaire Kimbel, lui ou trois maillots, ensemble avec trois pantalons sous lui, y ont tisel, sa patte piel, Commissaire a dit, mais c'est quoi l'histoire? Eh bien, en nous suivre, comment Commissaire a déshabillé, Messieurs, comment, eh bien, il a pas les bails, entendez. Deux maillots, trois maillots sous lui. Le... Monsieur il y a deux pantalons, deux pantalons, un bout de choc sous lui. Le... Il vient de faire passeport. il avec 11 dans la ville. Comment le chef Je suis le de Je suis le maquin de Je suis le maquin de Je Je suis le Et à qui est-ce que vous avez eu un rendez-vous dans Je suis Qui est Madame Ok, merci. Est-ce que c'est Freddy, monsieur Santi est-ce que c'est mesli trois mesli met en pile pour que le cage poids? Mais ça paraît bizarre. Pour mettre un bout de shot deux cançons yonzel sapat, trois maillots. Non, mission ti paraît suspect. En tout cas, frère et sœurs bien aimé quand même, nous connais commissaire muscadé, papa baye, détail sous dossier ça. Jean comme t'ai annoncé, Bandi Genève est bien envahi Belle. Ensemble avec la police, y a tout boulet. Selon sa moun nan zon nan rapporté. Pour plus de détails, frères et sœurs bien-aimés, on nous garder et tendez vidéo ça. Trois chats blindés jusqu'au dans. Garçon, pile garçon dan vin massacré peuple là. Monsieur, l'opte de terriel réel a parlé, monsieur, bah, est terrible. Monsieur pa bah, mener enquête au profond. C'est même mec qui vin faire massacre, c'est même mec son k'a de terriel. Bah, terriel, information, il pas bon. Qui sont nous là? Là, nous sommes Et c'est de Ok. Même moi, avant d'entrer, il est. Oui, il est ce que ça va fragile? Non, non, non, non, merci. Il va y là. Tu ça. Vous faites le ça va Non. Ok, le moi celle-là. Bon, Ça me dit tout? Voilà. Vous que c'est des pour nous amener parce que Voilà. Voilà. C'est Voilà. la Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Là, voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Il y a c'est famille est là. famille une ouais. famille Ça écoute-le. écoute-le. mais quoi tu y manger. ouais, ouais mangé. manger ouais la police baye, Genève. depuis 4 ans, elle a perdu la avec la police. Il va chambaye la population pour combattre les théoristes genève Allez, allez, allez. Je dis que ça chambaye moun belle Ça veut dire la police a distribue. Et puis la police ne veut pas je ne pas La la vie, mais je ne que ça ouais pas être que vous venez de cher. Oui, oui, oui, oui. Oui, mais ma prévoyez. Eh oui. Oui, oui. Voilà. Oui, oui, Elle dit, on a une famille. Elle on là on on on c'est un peu de c'est bon, tu as le monde, tu as les Parce que tu as compté les on veut ça le bon. gens. Tu le compté les gens, tu as compté les le monde as on Alexandre, quoi Oui, mais. Oui, tout cas. Elles ont marché de manger. Dame, femme, c'est qui a là, tout tué là, tout c'est là, tout tué vous mettez un 10 faisons, a tout ton bébé. Oh, Ah, monsieur, quelle est la fin du monde La fin, la fin du monde. elle a fait Haïti. Voilà. Trois arriver vous 10, les avec la police, Chabende, pardonnez le j'ai des filles, ils sont la population, Ils sont venus, ils sont venus, ils sont venus, il peut être barré qui sur côté l'essayer dans les filets là, il y a, violets, il y a entre. elle dit équipe ça passe en dix ans mais là l'autre équipe là la lui-même viré par là, la, la police descend là lui-même. ritimazwa. elle dit y a petit y a petit remoune au équipe net genève qui descend à pied à trente ans là à pied à comparer avec la police. c'est lâchez-moi nous sur-moi nous lâchez-moi nous sur-moi nous. ça te rend d'accord ou tout mais tu fais sur. c'est concerné que fait ma sacala. là Là, on famille qui habite là. On dit, il y a un voisin là là, mais il y a sa famille. Parce que mounou... Donc, jusqu'à présent, il vais a donner un mot que j'aime comprendre. On l'entend de Genève venu l'eau, la police te met ensemble avec Belé. On le Belé venu l'eau, la police met ensemble avec Genève. Mais c'est quoi l'histoire? Parce que, on avez gardé vrai qu'il y a eu gens mais... Franchement, frère, c'est ce bien, aimé je suis confusé dans ma sacie actuellement là. Je suis confusé. Vous avez vécu là longtemps. Ça, va la sauver même. Il va sauver. Oui, oui, Reste Reste bagaille à terre, on va prendre. Mais pas montrer le monde. pour avez des idée de famille non. Bon, et pas parce que vous avez idée de famille, parce que dans belle air, familles mais au moins, vous ne pas faire en trop pour <achieved> vous dire que Et qu'on nos familles c'est tout. Mais non, vous avez une famille, est mais mon cher, ça terrible. La situation a vraiment d'or. Vous tellement une équipe nous vous et à la velle. Qui est à velle La police, là, sous yeux la police, bonjour à tout le monde saisi, pour la police dans en de couleur. ou est-ce mm. tout couleur Faites marie C'est un chariot. C'est un chariot. C'est un chariot. C'est un chariot. C'est un chariot. C'est C'est un chariot. gazoline, un un les gars qui de même, même même. six devant, c'est devant, six pour nous es tous les six. Bon un qui est le Ravlin, tout dans starter. Bon le Kafoufeu, qui nous au monde là, n'a tout passé le la Bon petit qui est dames Damien Slem, ok. ans, de Ça de le monde, qui ça sur les champs. Qui s'arrête fatimuna? Des même cela. Elle dit, ouais. ouais situation oui. Mouna mouna. Oui. Pour tout moun frère. prend selon toi la prends toi un toi ou deux. Bon bon ils -e, ont lâché ça a lâché ça a piqué dans le mm -hmm. ouais, massacre, fait? Accompagné par la police. C'est dit qui dans la police -là. Elle la police gang de de Depuis de moment, la police a pour sauver. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, on avez des déclarations de qui dans qui fait que la police, accompagnée de Genève, débarque dans une zone de la à trois chrétiens vivants et, et divers dans pays, fait la zone de la zone de la zone m'a la Commissaire de la commissaire la mettait Ongan ngan sa ou pral tande e gade la ensemble avec l'autre présime Bandi pou zam ilegal yo te pote kay Ongan, ngan. Ou eh bien lui-même c'est pour lui aux amnayes c'est pas pour lui parce que c'est un moment loin en tête les frères et sœurs bien aimés et puis au pot des donc gayou non yo qui blessé qui prend soin l'hôpital et commissaire mettez en barcode l'autre là ensemble avec Gangan que le wag des mais c'est pas lui on nous suivre ensemble avec m, déclaration ensemble avec l'autre individu. pendant a dit que nous travailler, nous côté de loi. Nous avec ne connaissent avec des gens pas. avec Nous avons avec des des Effectivement, les même que les gens qui les qui ont été dit que les qui ont été ont que les qui ont été quand les qui ont été que les qui ont été qui 님se... Mm -hmm. yeah. mm -hmm. okay. Et demeurez ça, je ne vais pas même si c'est le même pas Et vous, elle était janvier, et oui elle a je elle a même même a vu, elle a même elle a vu, elle elle de audacieux, oui, monsieur, ce pays d'Aïti. Mou la police te arrêtons et divise, dis non, chef la. Ou pas jouen zam nan an même. Ou jouen zam nan an piem. Eh bien, loa te nan tete li, se pou loa zam nan ye. Zam nan pa pou li. à la traka, papa. Frère chrétien bien-aimé, m'a fait koné selon diverses informations qui rive joint nous, bon côté citoyens Vivi Michel, Mitchell yo fait connait et bien n'éviter l'homme yo envahi yo c'est pas à trois katouches qui pas chante dans zone il a demandé la police en pote hypothéose coup puisque situation difficile pour yo. Frère chrétien bien-aimé, m'a dit bienvenue dans insolite nous pour journée aujourd'hui. Gardez image ça. Ça c'est jouer. Football Neymar, yon Brésilien, j'en nous tout connaît. Eh bien, nan jou pas si yon et se bien aimés, nan moins que une heure de temps, Neymar perdu yon million euro nan yon casino en ligne. Ou kapaboué, comment Neymar la baye tête li problème, bagay ou quoi C'est vrai? <cười> Et que m'a ou, mil, ou gasson, ça pas d'a si de mais frère, c'est ça bien aimé, un million et fait flou, que ou pas casser. Pa bon, moi même, ba caché, d'ou, dit dix gouttes crier, Dix gouttes crier. Et m'a prêté, frère, c'est ça bien aimé, m'a gen 6 l'année. de dans deuxième année fondamentale. Parce que, chez nous, y'a pas mette nous dans le 4 ans ou à l'fait première année, carrément. Papa, bon, mon pour manger dans la recréation. Goud sa fraise se bien aime. M'kone m'brale koton machan. M'apachete 6 marinade pour goud. Ti marinade sam avec bon tissos chou, fraise se. <laughs> si se pate, ou apachete 2 tisses pate pour 1 goud. M'rappele m'apachete 3 sirettes pour 50 kob. Ou 6 sirettes pour goud. A l'époque. Papa m ki bon m goud la manger dans mais... e la récréation frères et sœurs bien-aimés. Eh bien ça qui bral le chemise uniforme non connais c'était l'école nationale il y a toujours un petit poche là. On y a là met goud la dans petit poche moi. Pendant ma baisse baisser goud la tomber d'ici pour me passer même pour me prendre goud oh oh un petit garçon dans classe là qui volait goud papa mon <laughs> eh, hey, hey, hey. depi m piti m stipide, nou ka manmye. Frase sa so byen aimé, m komanse kriye o pral soni récréation. Professeur mande m sa m gay, m di m gay goute m yo volèl nan klas la. <laughs> Koulye a lè o pral soni récréation, ti moun yo pral sorti, m, m, m pa pété kouri blonn vemè pote la, m di tout autant ba jwenn goute m, gout m pa gon moun k ap sorti al nan récréation last bloc discussion parlant pile bon la mettre la silence silence brille dans salle directeur de l'école vinn vini directeur de l'école vinn vini frères et sœurs bien-aimés m'a crié m'a di good moi femme jeune good moi pour manger dans récréation te gon petit baïk qui te tika, petit carol ou goûpo là là acheté yo m'a le dit ça chez pour passer pas derrière a boit si carole pou yon goud avèk di ou gade tout si moun ka boit si carole ou moun pa bwè carole non non non non non pa nan bagay Eh et bi, so bien frère c'est ça bien aimé ça qui pral passer oh oh le directeur a vini je m'a crié m'kan pa quoi porte pas ouver c'est pour yo passer sous moi tout autant ba joine goud moi moun ka sorti classe bloquée l'autre si moun deyo a suiv scène Y ap regardé nan na fenèt oh Directeur à ni kounya ni la frères et sœurs bien aimé. chaque petit monde qui a sorti, il a fouillé un petit monde pour joindre un Et nous sommes pile dans la classe. E eh bien, nous fouille, fouillé, fouillé, fouillé jusqu'à ce qu'il va tomber sous petit tonton qui te prend un goût là. Et puis, il prend un goût là dans la main, frères et sœurs bien aimé. Il remet un goût de moins. Et puis, si j'aime gère mon pratiwalisme, je me sorti. Mal dans la récréation, l'em sorti dans la récréation, et bien me arrivé, m'acheter 6 marinades pour yon goud, et puis me boire sauce de <laughs> Après ça, dans la direction de l'école, m'en passe dans la direction de l'école, me bois de l'eau et puis voilà, et puis me rentre, et puis après pour aller récitation. Dans la récitation un goudoui, te perdu m krie. di good mwen perdu m ka dou m tete fe mal allez voir pou m ta yon yo million artiste la, boko <laughs> la fois sa Alors traka pou la avec Haiti dans pays Mesdames, mademoiselles et Monsieur messieurs chaisotte sous tête li tombe sous épaule Fok que di ou, madame aniga assassiné éric jean-baptiste encore selon déclaration divers citoyens qui ge un pile l'amour avec respect pour parti politique RD. RDNP, NP le we, madame Aniga a présenté population André Michel comme candidat en bas parti politique RDNP. mais c'est quoi l'histoire André Michel terroriste frères et sœurs bien aimé, bon faut attendre qu'on ça on va comprendre qui ça nous prend dans pays ici si là vous événement aujourd'hui je désobéis le docteur qui te dit que je ne doit pas sortir parce que quand je suis une opération, en mm -hmm. samedi et je te dis que je ne pas sortir avant au moins mardi, mercredi. Mm -hmm. Mais là je téléphoné il mm -hmm. dit que je ouverture là, wow. je dis ah. mm -hmm. eh bien je choisi de désobéir le mm -hmm. médecin pour ne suis pas a capable de parler. aujourd'hui. dis que je Pa pa Alléluia, c'est bon Dieu. Vous m'avez pris patience, frère. Prends patience, pren sœur, vous délivré quand même. Si je vous dis, madame Mirland Maniga, car elle est li lipaka pala à l'âge li à an pays d'Haïti. Vous m'avez pris patience. 40 ans, Kaigram, nous. Bonjour quand même, ou avez pu dire, vous n'avez pas Alléluia, c'est bon Dieu. Continuez à casser le béton peuple madame. Nous sommes pas pris À côté, André Michel. Candidat wow. RDMP. Pour le département l'Ouest là. Ok. Candidat RDNP pour le département l'Ouest. <laughs> pour qui ça bralé là, président ou bien sénateur de la République, Madame Maninga? Ah, pataka je... pata Eric Jean-Baptiste. Ato, pour Eric Tala, pour pour taoué, la p'chitak, même kontak André Michel pour faire qui ça, pour que André Michel candidat en bas qui parti politique RDNP Côté parti politique ça sorti l'histoire oh mm. et sacré devant porte tournée derrière ca la phrase est se bien aimé non n'a pas ta capable assassiner Éric Jean Baptiste li kle. Li kle? bon te quoi André Michel dit qu'on sa pa ali... ba ba SDP pas krasé. mais pour qui ça il pa aller à Babanie SDP mais c'est quoi l'histoire Madame Maniga, ben nous plus de détails pour plusieurs raisons mm -hmm. pour qui ça comme là La mm -hmm. première réponse que nous capable de faire pour moi c'est pas capable au candidat RDP que finit pour pas là première réponse là mais c'est pas tout André Michel mm -hmm. leur dit qu'il le aller dans l'élection elle dit qu'il choisit pour l'aller sous bannière RDNP parce que justice temps. comme parti. Ah OK. Le justice. un <laughs> <laughs> bon, si bon parti politique qui vient increr les têtes justice et eh bien, gon l'autre parti il mette les têtes législatif. Oui. Qu'on André Michel la parti politique de justice, oh l'éternel papa, nous prenons fusion, nous fusionnons, nous prenons vérité, nous nous prenons espoir, pas de l'espoir, nous prenons unité, nous divisons, nous prenons PHT, quatre têtes, nous poussons chez nous prenons petite dessaline, mais c'est so bien, frères et sœurs bien-aimés, nous tournons petit Washington, dans ton email qui vini. Hmm? Hmm? Franchement, beaucoup de gens se sont comme ça. Nous prenons Haïti en avant le faire back pirate. Nous prenons, ah ah ah l'un des vos cotés en fait aya baga la a bon là. <rire> Alors trinquons pour la avec dans le pays ici là. Ah, Dieu l'a mis ça oh. Hein pris le parti politique pour la justice Madame Maniga. Alors trinquons pour la avec Aïtien. Mettez pour Papa ici en nous. Et c'est vrai, on comprend ça tout à fait mm -hmm. que si j'y suis là. Michel, tu inscrit sous bannière justice. Mm -hmm. C'est normal. Mais pour qui ça c'est carrément, c'est sous RDNP, les planètes. Parce que mm -hmm. entre justice et RDNP, il y a le même langage là, la, le wow. même objectif là, le mm -hmm. même principe, okay. il y a même espérance. Allez, madame Aniga, est-ce que même discours, même principe Fout le président on soufflette, sont ils vagues lié. Les principes, hein? même discours, n'est-ce pas? Coupez route, montez barricades, nous faire une manifestation spontanée. La ville brigue un sans président, même discours. Et sûr? on avance. Que nous peu pays. Qui se ressemble, ça semble. Pas de problème non, mais qu'on y a là frères et sœurs bien aimés. Hmm. En France, nous connaissons actuellement la une situation qui est extrêmement compliquée. Les nous, nous a manifesté. Il citoyenne, citoyenne sa, frères et sœurs bien-aimés, qui est dans une zone qui est bas de Calais. Sous compte Facebook, il a déclaré que le président Emmanuel Macron est un ordonné. Ça nous a faire Fatra. Et, et bien, frère, c'est ce bien-aimé, plein de dépôts d'am, yon débarqué la kay, la police marre le mais kab, nan l'an garde à vue. La poule paye une amant de 12 000 euros. Et vous a fait anjen. jugement an président son fatra. Yon président de la République, quel que soit problème ou te gen ensemble avec mon ou pas qu'à traiter le fatra, li pa yon fatra. Se président de la République ou supposé gen respect pou li. Ou ka gen problème ensemble avec la politique li, mon pa ka comme si à traiter mon an salpaye. Donc, dans le pays d'Haïti, frère et so c'est bien aimé, ne gyo qui stade traiter le président salpaye, Yo vinn rive nou kounya odou. yo di président soufflet parce que le son le si vacabon. Les ti moun kap vini, les jeunes qui l'école yo tende j'ai des déclarations ça yo kap sorti nan bouche moun ki di yo lutte, luté, yo ap bataille pou pour yon pays miyo, yo, yo a bataille kont yon système. Et mi ki sa yo a di yo? Comment yo ap gade autorité yo? Est-ce que yo ap gen respect pou chef yo? Non est-ce qu'on comprend comprenez, ses ce bien-aimé? Traiter le président de FATRA seulement. Eh bien, rapidement, la justice mette en action. Dame a payé, a mandé le pape, j'en nos un comme ça. Pour qui ça y a fait, y a exemple. Eh bien, si vous avez un exemple, oui, vous avez droit pour manifester. ou avez pour demander changement. ou avez pour sortir, pour dire non, pas d'accord avec tel bagay. C'est la démocratie. Mais vous n'avez pas un droit dire que vous n'êtes et ma plé mes frères et sœurs bien-aimés, nos vidéos que nous gade après 86, les Haïtiens qui doué, maman yo oui, Jean-Claude Allé, je vais pisser dans la rue, j'en c'est ça la démocratie. Comment faire après entrer dans maman, moun veux, ça pas supposé fait. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, pour nous, nous finissons di, dit, la fout président en soufflette, et puis je ne elle même qui a avec justice, justice qui côté? Qui est-ce qui va le Je ne peux pas me rappeler ici. Tu tout pas supposé trop de djou. pour nous quitter, nous mettait président condition là. le Et puis, nous Président Maniga. Craser pays. Pe... Ça, oui. Ah, hein, hein? eh, ça. Un, eh, ça. Sacre candidat. Vous venez diriger qui ça. Non. Madame Maniga, vous mettez déposer bouteille là. Oui. Chris Moulitmo commence à fumer. Vous fumez. Vous fumez, madame. Mdou fumez. Déposer bouteille là. Ou bien ça qui passe, fumer des pinards parce que docteur pas so so ou passe pas tout sauter, ou fait opération, mon va ralentir ralenti bagay ou ralenti bagay puis vous pe ça. Et, et déclaration, ça vient fait hein Mais non, non, non, mais mais non, non, non, non, non, non, kraze et ça sa même avec discours non, non, non, non, conférences Professeur Maniga. Donc, diverses vidéos, frères et sœurs bien-aimés, vous avez regardé, vous avez pu, comment vous avez parlé. Vous avez pu, comme si l'objectif, c'est le temps même pour le pays d'Haïti. Mais nous, nous sommes beaucoup, nous avons toujours l'ouverture pour encourager les citoyens, même pour tomber, écrasé, écrasé, écrasé et pour dire ces mêmes discours. Même qui discou discours ça C'est discours Paul là. Mais c'est pas discours RDN, franchement. les dit, « Monsieur, ton Seul Jean Et même sous ça passé seul Jean vous président Haïti a ce oui voilà, mon frère vous du langçon et puis passé n'est pas on peut pas ici oui, Moïse sont ils bon fait des Moïse sont ils bon des hommes. Revenel Moïse sont ils vacar sont fait des autres Moïse n'est plus président de la république au regard de la constitution mm -hmm. au regard des lois de la république mm -hmm. et surtout au regard de la résolution du pouvoir judiciaire haïtien mm -hmm. sont-ils vacables qui fait des ordres sont-ils malandrés qui fait des ordres et n'importe qui mm -hmm. mm -hmm. a foutre l'on souffle dans le okay. joli ok mon citoyen mon citoyen qui dit livre les le changement la changer système patati pour de la fou qui doit vous dire que un citoyen soufflet? Vous avez dit vous un citoyen soufflet. Allez voir pour un président qui est en fonction. Quel que soit le problème, vous avez ensemble avec Attends, et Heh, la. <laughs> Kanada, les terroristes, ça va venir présenter nous dans le Ce petit terroriste là. Canada, les États-Unis, vous sanctions. un sanction. Vous avez prendre sanction contre lui. Ça vous a Parce qu'elles font ça avec Ariel. Mais vous avez un sanction non, faut sanctionner, monsieur tout. Faut que vous sanctionnez, monsieur tout. Parce que a participé dans cinq dernières années, là, dans la gangsterie du pays. Et pas bah, moi-même qui a dit, évitez l'homme toujours témoigner. Qui côté le dé, qui côté le métal. On continue d'entendre. Pendant ma parole là. Et c'est l'avocat qui parle mm -hmm. avec conviction. C'est comme si on dit, va bon, vol, on a dit, on a dit, on a on a dit, on on c'est comme si c'est comme si son monde qui volent foutre foot calotte OK. Mais il ne il pas volé bagarre là, mais foot lon calotte. Foot lon calotte parce qu'il pas président encore. À la traque oui pour l'avec Haita. Donc Si André Michel ca camper pour du foot calotte foot calotte, pas besoin de tout frère ses bien-aimés, 7 juillet il va pas jeunes. Jovenel et pas des à toi calotte, il pas être président ça. ils sont simples citoyens, dit foot calotte. Foot calotte. Et ne gros pas avec Gossam Fonfakante et Kay Président. Et pas seulement Lotte seulement. Vous fait bouche Président, fait pas de Président. Mm -hmm. mm -hmm. Oui. monsieur pas président. sont ils vagabonds qui ont fait des ordres. Pour l'autre fois encore. C'est mm -hmm. responsabilité nous. descendre dans la rue. Mm -hmm. mm -hmm. Mettez barricade. Bloquez route. Coupez route. Et nous faire respecter la Constitution. Maintenant, où est la Constitution non, Frères et sœurs bien aimés, comprenez bien. Descendez, coupez, mais... Se moun ou di pour' manifeste pou yo ka passe la depuis là le gouvernement la bien passé 20 mois là combien kilomètres route gouvernement ça fait combien fois l'encourager pour faire nan dans pays combien pieds bois qui planter combien fois l'encourager paysan continuer planter la terre n'a quitté ça so. et c'est moun ça qui même discours ensemble avec RDNP à la traque pour e la vérité papa et dernier coup pou touye coucou hein m'inviter l'homme là Vite l'homme a fait la pli et les boutons dans tabac à Petionville. yo gyote promette vite l'homme la magistrat. Jusqu'à présent, vite l'homme n'a pas magistrat. Donc, si les États-Unis eh, mettent un million de dollars de vite l'homme, il faut passer prendre Michel tout. Parce que ça fait vite l'homme une salier journée, c'est joun ne des Elle toujours dit. Elle dit qui est-ce qui est l'iel eh bien pour n'égard ça a été rêvé côté au théa eh bien c'est ça qui a été fait cool c'est président qui a été toutier c'est moon qui a été des barricades c'est zami qui a été distribué c'est chrétien vivant qui a été vidanté c'est massacre qui a été fait par par là eh bien c'est moon ça a présenté pour venir faire qui ça mes amis même si pays a tout nous pays chawa pété mais quand même y a tête moun ki droit gen moun ki pou konn en fait check mon frère gen moun ki gagné ou samedi la colonne vertébrale des droit qui moun toujours gagné virginité tout derrière même si nous même nous la gagnons cré mais nous pas cap prendre toute population pour nous faire fon sel bagaille ensemble avec nous à la traque pour la végalité donc face ça so bien aimé moi même l'aime d'ou Haïti c'est la république des os des coquins ou de penser ces si blagues. Ça veut dire, ma pose tête question, est-ce que depuis ou entre dans le bras de l'État, gade nou, gondlo yo vide sous, gond ben yo ba tou ou, et puis a tout change, tout net, et puis ou entre dans la corruption, ou est-ce normal, c'est peuple qui ne comprenne. Mais nous même on travaille. travail. série des moun mes amis, faut nous ta honte présenter ou dans la figure Franchement, bagay la compliqué. Plusieurs y a qui trouvé ou dans la zone bonne 4, dans habitation de qui trouvait dans la troisième section communale, dans Maribarou, dans la commune Ferrier, au niveau de département nord P.I.A. rencontrer la presse dans l'objectif pour demander autorité autorités qui, dans le pouvoir central, ont intervenir pressé presse pressé dans Fontia pour éviter une baisse indécent entre des de nations ensemble avec la République dominicaine. D'après la déclaration faite dans MicroTax 509, Plantayoddi, Dominique, Meteo, Déon, espace T, bonne 4. Yon bon d'après Saoudi, depuis 1929, qui sépare Haïti ensemble avec la République Dominicaine. Pour plus de détails, entendez, correspondant nous dans le département Nord-Est, chez nous Rosny. Pour plus de détails sous le dossier sila. là. Plusieurs dizaines de qui trouvaient dans la zone bonne 4, dans l'habitation Bidou, qui trouvaient dans la troisième section communale Marie -Bahou, dans la commune Ferrier au niveau de des département d'Odeslan, rencontrer la presse en journée mercredi 29 mars 2023 dans l'habitation Bidou. Dans l'objectif pour demander aux autorités pouvoir central pour intervenir pressé, pressé dans la frontière, pour éviter un bain de entre nations des pays. Haïti, Axe Domingue. D'après déclaration quête plantes fènes, micro en 509, terre de Dominique est au deux, dans un espace très bon 4 ans, yon bon d'après Saoudis depuis 1929 qui sépare Haïti à Saint-Domingue. Tout espace encore de côté de la là, tout habitant dans cette là a la perte. Parce que tout le monde a tiré tiré, pas de l'eau, soleil magique. Mais ça qui est plus bizarre, c'est côté Dominique est vini, il rentré là, il est venu mettre au nou deux. Nous n'avons aucune autorité, ou bien pas qu'on, est-ce que c'est mauvaise volonté ou bien est-ce que c'est est pas pour cas pour arriver dans les pour venir porter nos secours, c'est ce qu'on a Moi-même, je que mets en tête, je mets en tête, je me que bagay, virie, ke, saline, te noua, ke, le temps l'école, je me disais que le temps de l'école, c'est que le temps de l'école doit appartenir aux noirs. Est-ce que c'est la vie aujourd'hui? Que tout le monde a des salines qui sont pour nous, qu'elle ne revient pas encore, qu'elle revient à Dominicaine. Alors là, moi-même, je me dis tant plus souple. Tant plus souple. ministre Ariel Henry, Bon, on ne pas faire personnalité. La République entièrement, que ça ça c'est pas nous Tant que national, dit, là c'est pour nous que les gens, il doit pas y l'autre mettre. Si on ne comment Dominicain. là, y a là, nous, mais nous, c'est qui est ça pour aller. bon tu pour moi même qui est madame, qui suis petite, je suis famille, c'est celle-là que tu es connectée. Pour le me dis, qui est-ce que tu es là? Je ne suis pas en train de me faire envoler dans la police. Là, je me dis, on pas de bon niveau pour ça. on pas en train comme si on avait deux maroches, je me dis, on a fait, soit dans gang ou quelque chose. Je ne pas en train de ça, je suis une jeune garçon, même une personne. C'est dire que tu es planté. C'est dire que qu'on planter c'est ça que tu es fait. Mais là, on a dit, mettez-nous. Moi, c'est une victime directement, et tant de personnes qui sont là. Mettez-nous à dit nous, ça a c'est qui ça qui nous? Qu'on a pour aller. Ça pour nous faire? Ça, ça n'a pas fait. Bon, côté par là, magistrat en après-commune férié, Johnny Joseph, mandé demandé communauté internationale et toute autorité dans le gouvernement pour venir parler avec l'autorité dominicaine. Il y a façon pour résoudre le problème. Puis loin, il critiquer comportement consul haïtien dans Dahabong, M. Guerrier, il dit qu'il fait jamais fait qu'une intervention pour camper des autres. Si le la. problème est posé. Moi même en tant qu'autorité, moi vine porter d'oléance. Population qui nan commune feye, spécialement habitation bedou, kote nan frontière. Dominique a fait barrage pa yo. pas dit yo pa fait barrage pa yo, nan territoire pa yo. Jodia, yo quitté espace pa yo a, yo rentre la kaino. Nou genon bon qui sépare nous. Ils ont quitté avancé dans le territoire nous. demandons, après toute tentative que nous faisons, moi-même en tant que magistrat, moi-même assassin à Léon nous je contacte tout le monde qui me doit pour me contacter, je parle avec la délégation qui se représente à président, je hein? parle avec et pour bon nou que nous sécurité, nous venions à la frontière, nous avec Dominique Nous ils ne nous attendons pas. Nous parler, nous venons nous là pour nous parler avec l'autorité qui, Fosan, Minis Minis qui paysan, fait, est spécialement. Ministre de Fossé, Ministre de Planification, Ministre de l'agriculture, qui sait travail paysan, affaire, ce qui gagne Et nous demandons pour eux même, vous vous venez dans les bonnes quatre côtés de avant de arriver plus loin avant bain bien sang, moi-même en tant qu'autorité moi fini moi lancer un message par autorité qui puis replacer puis yo vini dans habitation bedou dans la commune ferrier puis yo vini puis yo vienne poser problème là avec dominicain pour nous capoter la paix par un affaire remarquée, marqué dominicain yo metté soldats pour sécuriser espace là avec plusieurs gros matériel lourds qui déjà à faire route dans la zone bonne quatre là depuis Habitation Bédou, 3e section communale, ba marie Barou, commune Ferrier, département d'Odesse, pays d'Haïti, Chenon Rosni pour 509. Donc, vous êtes capable de comprendre situation extrêmement compliquée dans l'Odesse. Donc, nous demandons avec le ministre de la Défense, le Joseph, de faire un coup de pied pour qu'on ne s'en passer. C'est extrêmement important. Mesdames, mademoiselle, et Messieurs, bienvenue dans Haïti, la République des Coquins et c'est celle volée au Capreté. <rire> Ou rappelons déclaration ça? Ou rappelons manifestation ça en 2020? <rire> hey, hey, qui compte moun sa au passé? les matin de déclaration citoyen ça et puis jour et jour, a regardé, moun la tibonite cap s'ouvrir et puis sénateur youri la tortue là, autre sénateur youri la tortue. Pourquoi? Mais Pourquoi? La a traité la avec et puis elle a gagné la sécurité. Elle a fait un peu de choses. Elle a fait un peu a fait de Elle a fait un peu de de choses. a Elle a fait un peu a a fait fait parce que moi-même, je vais être chouette, je je là pour me bêtiser, nuancer, constat me fait sur la situation de Mais quand on a pas fait constat, garçon, je ça je vous Moi je vais vous dire, je vais sérieux je vais vous ça. je vais vous dire, je vais vous dire, je vais je je et l'un de mes moyens, nous m'avec toute l'équipe de colère. Waouh, tellement nous te faisons bon travail pour les pays, pour la patrie, machons-y. Pas de problème, garçon, on avance. Aïe aïe aïe ge bon Dieu, quand nous ne sommes pas capables de nous fait check mon frère. Bah, yo garçon, mettez. On série de politiciens, frères et bien-aimés, on série de gens qui disent, militez, si tout faut monde t'a ensemble avec un garçon pareil, vous avez nous c'est pour le pays, yo En bas, yo bon, en on yo bon. Continuez maintenant, mes on a dit, on a dit, on a dit, on je ne sais pas si février. Parce que pour Jean-Gango, il <inaudible> <Wow>, pas de Il n'y a pas de gangou. Il n'y a pas de pour Il n'y a de Il n'y a pas de gangou pas de Il de Pake misère effectivement, continuez. Mettez gade n'a position, mais ou après, ou Michel, etc. Tout là, Yo au fond, oui. grand goût. misère André Michel, vint gratuit. même pied Libaka à l'éveil. Pas de grand goût, pas de misère, continuez. Mettez ou chambou la mouri la ou chère kidnappé moun la, pas de kidnapping mon mouri garçon, mettez pour peu pas ici, ou stupide drop. Est-ce que vous gagnez ce février? Je ne j'ai à ma con qui date n'a pas parce que l'autre l'a dit parmè, parmè d'elle, parmè d'EPM. Tant que nous en mèdes, c'est tant que l'a fait plus temps. C'est tant que Gangoua a multiplié. Elle dit prends un petit grand goût et puis, reté, prends balou au fond, pèsez-vous, pas plein, en avancez. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, m'a convoyé seul dans la rue pour l'attirer sous pour le mourir. Mais dis tellement de tellement de Pas de problème, garçon. Même dans la ria, faire avant. Vous prenez la si mon avez même bêtise, vous Oh my God, oh my goodness. Qu'est-ce que vous puis, plan sécurité, chérie, côté. Faut venir avec Yuri. Faut que vous pour un plan sécurité. Pour nous appliquer l'ensemble, mon amour. Oh my God. Là, il faut un soldat en soldats dans la ria. Soldat le frère, c'est ça. André Michel fier. Yurifier, Il de chant des discours. L'elfine. Ben un soldat le voyon nan la a pas tirer sous la police. Sourain se wap même bre balot tu y étais marque. puissant, mais. Qui compte puissant ça passe? Ces jours-ci. Mettez pour le peuple. Policier, le même problème avant. Yo grand problème avant. Son on est à payer. Ou tellement on est à payer tout le demandé on est payer bien. Donc on a même tous les problèmes personnels. Quand il y a un petit groupe qui n'a pas le national, on va recevoir un pour tirer sur le peuple. Mais pas oublier, c'est l'unité et qui est à là. Et pas négliger la cérémonie. Si pour ne passez pas la différence, la rue c'est pas. Où est le feu maintenant quand tu as dit que tu as dit que tu oui. dit dit dit ça qui passe, est-ce que point ça disparaît? Et quand y a population qui est capable de parce que Parce qu'il y a des territoires perdus. La population qui est dans territoire perdu, ça, elle est capable de jouer ensemble avec la recette. ça y a des drone pour kidnapper les Donc tout ça, imagine aussi si vous jouez et quand y a une population qui le gouvernement ne dit nous mourir, il pas dit cimetière est vide. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Nous ne parlons pas de la à personne. Nous ne pouvons pas personne. Mais plus grand monde attaque. Nous avons rue à chaque jour, nous avons demandé aux journalistes pour libérer les missions avant 7 février. Parce que le peuple n'a pas arrêté de ça. L'argent de l'armée qui a monté tête. Des salles, oh, mais l'argent descend, mais j'ai toujours même prix. Ok. La taille, la ok, gars, c'est qu'on a là. Hé, hé. Qu'est-ce qu'on y a là Après, dollars américains, 154 B.R.H. Combien tisak diri vann Combien galon l'huile vann Combien blé vann Combien maï vann Combien saksimant vann Hé, hé, hé. A la kote gade audacieux, papa, c'est pays si la. On sort la à l'école il va aller la cali. Même équipe là encore. Je mets ensemble, qui quitte avec mon arrière pour faire copier l'élection. Parti ça au lampe, monsieur et certains, il va a une élection maladjon. Élection, gagne, d'avance, je vais la donner. Moi-même dans la vie candidat, même l'élection marathon depuis puis d'avance, je vais gagner. Ok? Seul bagabadou, rêvez mobilisés. Pas qui t'a révélé courage. Est-ce qu'on a eu, pas t'a eu le monde, vient faire sortir son biteau là-dedans Son terre est glissé. Nous disons, nous clérons là. Maintenant jusqu'à ce que je venais à conscience pour dire, à ça ne pas supporter. Alléluia, que bon Dieu. Alléluia, que bon Dieu. Hmm. Découragez. Tu crois que Dieu t'a peut-être oublié Car des circonstances t'ont dégoûtées Tu ne sais plus où te tourner Maintenant tu crois qu'il n'y a plus d'espoir De retrouver ton chemin mais plus d'une fois, Dieu t'a montré qu'il prend bien soin de toi. Hey, hey, hey. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans Haïti, pays spécial. Haïti est tellement spécial. Mm. Vous voyez ce français, on Bonsoir, chère anne mm -hmm. Pas mon mm -hmm. Tu peux ça va Oui, je peux savoir. <rire> hey, cher anne si est-ce que tu peux savoir? <rire> est-ce que tu peux savoir? Non, je peux savoir, je peux savoir. On continue. Hein? Mon cher Fermoine, tout bien, hein? je vous demande excuse d'être. Oui, pas, pas de problème, je te je t'excuse. Te mm -hmm. Nous avons beaucoup de jours depuis, non. Oh. Non, on ne parle pas aux communications. Ah, vous ne parlez pas aux communications. Mais parler, c'est quoi hein? Parler, c'est quoi La communication, c'est quoi bon. Confuse, faisait ça. En vient de Ce n'est pas ma faute. Mm -hmm. C'est la faute de qui De moi hein? De moi, Paul C'est pas ce qui est du qu côté d'une odesse, chérie. Ah, une hein Hey, les gens n'ont des so. En n'a qu'n'ont des skap d'im, tu peux savoir. Hein? <laughs> ah, oh, n'ont des so. Où sont-nous les t'youn devoye pour moi? Tu peux savoir, on continue. Et beaucoup de temps, mm -hmm. il avait la, la, la chérie. Ok, il avait la chérie, tu dois comprendre ça. Ok ont fini là, pas un problème, grâce. <laughs> en tout cas, frère, c'est sœurs bien aimé, j'aime toujours aimer dire, Haïti dictature, l'appel des Antilles, Haïti démocratie, la République des coquets, seul voler au caprété qui vivra verra, qui mourra cacara. Moi tout merci parce qu'on va suivi avec attention, merci pour fidélité ou ak patience ou. Moi bravo les qui ou non bravo papa pas parce que c'est lui même sal qui de protéger ou. Ba ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, nous sommes M. Foucault et nous croisons dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine.